bonjour dans cette vidéo on va parler des montées de phrases en tierces ou des phrases de montées en tierces plutôt, un des deux euh, c'est un motif qui est extrêmement courant en jazz, un motif mélodique qu'on retrouve très très souvent et je vais vous expliquer l'idée puis on va appliquer ça sur différents accords alors l'idée c'est simplement de souligner une couleur d'accord en montant en tierce, si on le dit un peu simplement, en sautant une note sur deux dans une gamme. Prenons l'exemple d'un accord de Mi bémol machette, je vais vous montrer le truc un peu cliché, c'est ça le ça, c'est une montée en tierce, en fait j'arpège mon accord 1, 3, 5, 7. voilà. Donc une phrase que je peux faire, qui utilise cette montée en tierce là, c'est ça, donc c'est un chromatisme vers la fondamentale de l'accord, mi bémol, là c'est un accord de mi bémol maj 7 hein, que je souligne, j'arpège mon accord de mi bémol maj 7 et je descends par le chromatisme vers la sixte de l'accord, le rythme c'est souvent des triolets qu'on utilise pour ce genre de phrase mais c'est pas obligé, on va parler on va pas trop parler du rythme ici mais surtout du motif mélodique, hein, du choix de, des intervalles entre les notes qu'on joue dans notre mélodie. Ensuite euh, on peut faire ça pour chacune des notes de l'accord en fait, donc si je vise la tierce et que je fais le même motif je vais monter, donc voilà plutôt que d'arriver sur la tierce j'arrive sur la neuvième parce que je saute à chaque fois une note sur deux donc ça fait 3 5 7 9 ma phrase comme ça. Je ne suis pas obligé de faire un triolet évidemment, mais le triolet ça marche bien donc on va garder, ensuite on peut faire ça sur la quinte. Si on continue en tierce on irait peut-être sur la dièse 11, par exemple, alors ça fait entendre un petit peu un espèce de mi diminué mi maj 7 on peut aussi la considérer comme un enrichissement ce, cette dièse 11 bon, voilà. moi je n'aime pas forcément trop l'utiliser dans un morceau tonal comme une, un enrichissement mais ça, ça marche très bien et on peut ensuite le faire sur la septième. Donc là ça nous fait ar arpégier un accord de sol mineur, hein. par exemple, ça ressemble un petit peu à la phrase de Jersey Bounce, voilà mais je pourrais faire, ça marche aussi très bien, hein. c'est un peu à la même idée. Vous remarquez que cette phrase, c'est la même que celle-ci, quasiment. Aviez, sauf que là on fait voilà donc là on a fait ça sur chacune de nos notes de l'accord ça nous permet d'en de, avoir plein en fait des phrases de montée en tierce sur un seul accord on peut faire ça sur tous les accords en fait alors je vous laisserai le, la liberté de faire ça sur tous les accords les accords mineur 7 mineur 6 mineur 7 bémol 5 bon libre à vous de travailler ça, on va quand même juste voir un autre accord qui est intéressant c'est l'accord 7, le degré 5 qu'on peut enrichir par une bémol 9 comme ça, et du coup ça nous laisse, euh, ça nous permet de jouer facilement des montées, des phrases de montée en tierces qui vont être euh, transposables très facilement grâce à l'accord diminué. Si on joue un accord 7 avec une bémol 9, on a dans sa structure, à cet accord 7 bémol 9, si on, on lui enlève sa fondamentale, on a un accord diminué. Ça, c'est un si diminué. On a la même chose à partir de la tierce, à partir de la quinte. Et à partir de la septième. Donc après, libre à vous de résoudre de si bémol 7 si à mi bémol7. Par exemple. Ça c'est quelque chose qui vous sera vraiment utile, je pense, cet exercice-là, si vous avez tendance à trop jouer de mélodies conjointes lorsque vous improvisez sur un jazz, sur un morceau en jazz si vous improvisez sur un jazz aussi, je sais pas trop ce que c'est mais... Euh, donc ça c'est assez courant en fait comme euh, défaut on pourrait dire C'est un petit peu trop conjoint comme mélodie, c'est à dire que vous montez, vous descendez la gamme sans faire de saut de notes Ce genre de choses, ça sonne un petit peu mieux quoi, parce que justement je fais des montées en tierces dedans et puis des intervalles. Ce que je vais faire c'est que je vais faire une improvisation sur un standard qui bon c'est assez avancé, mais en même temps c'est une vidéo qui est plutôt destinée aux guitaristes assez avancés. je vais faire une impro sur It Could Happen To You à 170 bpm je crois donc ça avance un peu quand même, et je vais essayer d'en utiliser un maximum de ces phrases là, et puis après je conclue la vidéo en vous donnant des références. c'est que ça allait vite essayer de reconnaître ces moments où pas de ça fait ce truc maintenant parlons un peu des références ça c'est un motif de phrase qui est extrêmement joué extrêmement connu ça fait partie des gros clichés de mélodique en jazz et qui a apporté ce style de phrase aux surprises Charlie Parker euh, c'est sans doute pas lui qui l'a inventé je sais pas exactement d'où il a piqué ça en tout cas ce qui est sûr c'est que lui il l'utilisait très très abondamment euh, je vais, vous, je vais vous mettre dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, un extrait de, justement de son solo sur le morceau Tiny Tempo, mais de toute façon il y a ça dans tout, le... une phrase sur 4 de Charlie Parker c'est ça, hein, c'est Double day, up". ça commence comme ça quoi, j'exagère un petit peu peut-être, mais euh, Tiny Tempo c'est un morceau qui est vraiment très sympa qui swing vraiment bien, qui a un tempo pas trop rapide, donc euh, comme son nom l'indique je crois donc euh, il en fait énormément de ce genre de phrases donc je vais vous mettre mon relevé qui est disponible sur Soundslice d'ailleurs sur le site Soundslice Sound et à chaque fois qu'il y aura cette fameuse phrase ou ce fameux motif de montée en tierce je mettrai un petit indice visuel voilà j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu c'est quelque chose dont je parle, dont j'ai jamais vraiment parlé jamais fait de tutoriel sur ce sujet là, les montées en tierce et c'est tellement courant qu'il fallait que je fasse ça j'espère que cette vidéo vous aura plu partagez-la, commentez-la si vous avez des questions, si vous avez des compliments aussi, je les prends avec grand plaisir, si vous avez des suggestions pour d'autres tutoriels, euh, voilà, et il y a aussi plein de tutoriels beaucoup plus avancés, non, beaucoup plus euh, développés, beaucoup plus longs en fait, détaillés, voilà, c'est le mot que je cherchais sur mon site guitare Improvisation, et vous pouvez évidemment passer du temps à bosser l'impro sur les playbacks qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube.